Perplexe au même instant, face à ce petit lit. passé figé. D'un mouvement de tête, nos pupilles se croisent, éclairs rire suspendues. Tu t'éloignes et je demeure là, dans la traîne de son parfum.